présenter les résultats d'une étude qui a mené sur la simulation d'un capteur hyperspectral pour l'identification d'essence forestières. Là, je me suis plus particulièrement intéressé à l'impact de la résolution spatiale. Donc, comme David a dit, dans le cadre d'un projet Tosca Hyperbio avec une collaboration d'INAFOR, Ponera et TETIS. Alors, le projet Hyperbio vise à simuler un capteur satellite hyperspectral, donc IPSIM, pour d'une part identifier les différentes essences forestières, et d'autre part pour caractériser la biodiversité. Donc, ce capteur satellite aura comme particularité d'avoir une haute résolution spatiale. Donc, pour l'instant c'est prévu entre 8 et 10 mètres, mais ce n'est pas encore fixé, d'où l'intérêt de cette étude pour définir la, la résolution optimale pour la détection d'essences forestières. Il est prévu une haute fréquence temporelle aussi, c'est-à-dire une revisite tous les 5 à 10 jours. Et il est prévu une haute résolution spectrale. Donc, une largeur de bande de 10 nanomètres environ. Alors, il faut savoir donc que la performance de la classification de pixels, puisque l'on se place dans le cadre d'une classification orientée de pixels, elle est liée au, à l'échelle de, de l'objet d'étude. Donc, on a montré, il a été montré que si on travaille de la feuille à l'échelle intracanopée, donc on a une diminution de la qualité de, de la classification à cause de, à cause de la, la variance intraclasse. En revanche, si on se place entre l'échelle intracanopée et l'objet, on a une augmentation de la qualité, par diminution justement de cette variance intraclasse. Mais si on part de l'objet à l'échelle du peuplement, on a de nouveau une diminution de la qualité, à cause cette fois-ci d'une diminution de la variance interclasse. Donc la résolution spatiale optimale est fortement dépendante de l'essence considérée et de ses caractéristiques. Donc il n'y a pas a priori de résolution spatiale optimale unique pour euh, détecter les, les essences forestières. Il faut donc chercher un compromis donc, entre les différentes essences, pour avoir une résolution spatiale la meilleure possible. De plus, donc, on n'y a qu'un nombre limité d'études sur l'effet de la résolution spatiale. Donc, euh, les principales études ont montré qu'il y a une résolution spatiale optimale de 30 cm par rapport à 60, 1,2 m et 2,4 m, même de 40 cm par rapport à 1,50 m, mais c'est dans le cas où on travaille avec une image hyperspectrale aéroportée. En revanche, quand on a essayé de simuler une image hyperspectrale satellite, donc avec iMap, y a été montré que la résolution, de 8, la résolution optimale était à 8 mètres par rapport à 4 et 30 mètres. Donc c'est quand même un, une gamme assez étendue. Donc nous on part de l'hypothèse qu'une résolution spatiale qui correspond à l'échelle de l'objet, donc entre 10 et 15 mètres, semble un bon compromis pour la classification des sens forestières. Donc dans cette étude, contrairement à l'étude précédente, donc on va regarder de 2 à 30 mètres, donc les différents, différents pas possibles. Oh la tâche. Donc on va regarder 2 mètres, 4 mètres, 8 mètres qui est la résolution spatiale préconisée, 10 mètres qui est celle utilisée par Sentinel-2 et qu'on va pouvoir euh, comparer. Donc on va continuer jusqu'à 30 mètres pour voir s'il y a de, de fortes variabilités dans les résultats des performances et jusqu'à 30 mètres qui est la résolution retenue par les satellites Nmap et Prisma qui devrait être lancés au cours de l'année. Si donc alors, les données qu'on a à disposition, donc, on a la forêt de Fabas, donc, euh, que je pense que pas mal de gens connaissent. J'aurais récapitulé quand même. Hein. C'est une forêt située en Haute-Garonne qui a fait l'objet d'un reboisement résineux donc, entre 68 et 75. Mais ce qui est intéressant pour la suite, c'est d'avoir non seulement la, la représentation euh, de dimension dimensions. Mais également en trois dimensions, où on se rend compte que c'est une forêt qui, est, qui a pas mal de vallées, pas mal de crêtes, et que ça, ça va avoir un impact, d'une part, sur les pré-traitements à venir et sur la, les performances de classification. Donc, dans cette forêt de Fabat, il y a essentiellement deux essences dominantes, donc les chênes et les glaces. Et il y a une forte, donc là, on représente en représentant ordonnée les, les proportions et en abscisse les différentes essences deux essences dominantes, mais plusieurs variétés d'essences. Donc, on a une zone très hétérogène. Je vais illustrer l'hétérogénéité dans cette diapo. Donc là, on a une représentation en fausse couleur Donc à l'œil nu, on reconnaît bien les feuillus et les résineux. Et on fait l'hypothèse, donc avec la, les, la donnée hyperspectrale, on va pouvoir les caractériser en fonction d'un domaine spectral particulier. Donc là, par exemple, si je prends l'exemple d'un chêne, donc on a en ordonnée donc la réflectance et en abscisse les longueurs d'onde. Donc on voit là, c'est représenté en très gras, c'est la signature spectrale moyenne d'un chêne et en grisé, c'est l'écart-type. Donc on voit une forte variabilité pour la, la classe chêne entre 700 et 1000 nanomètres. En revanche, donc si on regarde les pins Larissio, donc là on voit toujours euh, la réflectance en ordonnée et les longueurs d'onde en abscisse. Donc on a toujours le trait gras qui représente la signature spectrale moyenne et en grisé, l'écart-type. Donc on voit d'une part que la variance est moins importante dans le domaine 700 et 1000 nanomètres, et d'autre part que le comportement est différent pour le chêne et le panaritio donc on va pouvoir utiliser cette information hyperspectrale pour distinguer non seulement les chênes et les panaritio mais d'autres classes, de, classes. Alors, Les données qu'on avait à disposition, donc, euh, il y a plusieurs relevés GPS qui ont été effectués à Dynaphore donc on a 151 points qui ont été relevés sur le terrain et dont on connaît avec précision donc, euh, la nature et ce jeu de données a été enrichi donc, euh, à l'aide de la BD-Ortho de l'IGN d'une image pléiade et des plans simples de gestion. Alors, les plans simples de gestion peuvent permettre d'avoir euh, une information donc, sur le composi la composition à l'échelle du peuplement, donc ça permet d'enrichir par photo-interprétation la base de données initiale. Et on va se servir d'une part de la bd ortho de l'IGN qui a une résolution spatiale de 50 cm et un MNH euh, LiDAR qui a une résolution spatiale de 1 mètre pour pouvoir localiser précisément les différentes euh, essences qu'on qu va enrichir. Et on s'est servi aussi d'un jeu de données Playable et multispectral qui lui permettait de s'y plus facilement. Donc les feuilles d'une part et les conifères d'autre part. Donc on se retrouve finalement avec un jeu de données donc de 543 points. Donc ça c'était le, le, le jeu de données initial qu'on avait. Donc euh, si on se place donc du point de vue vénère, entre 0,4 et 1 micron donc ça ne pose pas de problème mais comme on a les données SWIR aussi donc il a fallu euh, filtrer un peu les, les points qu'on avait on se retrouve finalement avec un jeu d'études de 421 points donc pourquoi est-ce qu'on a diminué le jeu de, le jeu de données tout simplement parce que lorsqu'il y a eu les, les différents vols donc il y a eu 4 vols le long de la forêt de Fabas donc la forêt de Fabas était limitée en rouge donc en noir on a l'empreinte seule de, des données venir donc là on, euh, on couvrait à peu près bien la forêt et comme on veut regarder l'impact aussi de, des différents domaines spectraux donc on va regarder le, le domaine le plus, euh, le plus petit, donc le, le domaine SWIR et là on se rend compte qu'on perd en fait énormément d'informations notamment sur les deux bandes latérales ce qui fait qu'on a réduit notre jeu de données Donc, Quelle était la démarche méthodologique Donc maintenant on a un jeu de données, donc on a 421 points Donc, alors là, Je vais passer rapidement dessus, donc, il y a une phase de pré-traitement importante mais qui est, qui est expliqué par le, le relief de, de la zone. Donc, la forêt de Fabat, je vous ai montré qu'il y avait pas mal de vallées, pas mal de crêtes. Et la difficulté qu'on a eu au début, c'était à partir des, des images en luminance, donc ce que l'avion acquiert directement, pour avoir les images en luminance géoréférencées, donc de par les problèmes de topographie, donc un simple logiciel commercial page, ne suffisait pas pour pouvoir recaler par rapport à la baie de l'Ortho L'ODERA a mis en place un outil qui a permis de recaler donc, cette luminance géoréférencée sur la référence qui est de la baie orthogène de l'IGN et d'avoir des luminances géoréférencées qui étaient recalées par rapport à la BD -Ortho de l'IGN d'une part pour la donnée venir, d'autre part pour la donnée SWIR. Cet outil a été réutilisé pour recaler encore la donnée SWIR sur la donnée venir, puisqu'il faut savoir qu'en fait, il y a deux capteurs qui sont, qui sont utilisés pour l'acquisition des données, même s'ils sont très proches, il y a toujours un décalage entre la donnée venir et la donnée SWIR. Donc, pour pouvoir travailler sur tout le domaine spectral donc sans discontinuité, entre 0,4 et 2,5 microns, donc, il a fallu recaler le soir sur le venir. donc Finalement, on se retrouve avec une donnée en luminance géoréférencée et corrigée avec le soir sur le vénir. Ce qui a permis ensuite d'appliquer une correction atmosphérique, d'un mosaïcage pour avoir finalement un cube hyperspectral de réflectance géoréférencée. Donc, ça c'était. Donc ce que je vous ai présenté, c'est ce niveau-là, donc niveau atomique, niveau sol Donc à partir de là, la démarche méthodologique, c'est à partir de ces données, donc utiliser un simulateur euh, d'inversion qui s'appelle Comanche, qui va permettre d'avoir les données en luminance TOA, donc top of atmosphere c'est à dire que là on se place à l'échelle du satellite ensuite il y aura une phase d'agrégation spatiale et spectrale avec euh, ajout de différents bruits pour avoir finalement des images euh, telles qu'un capteur Ipsing pourrait les voir donc là, on aura des images à différentes résolutions spatiales, entre 2 et 30 mètres, pour une résolution spectrale donnée, 10 nanomètres. Ensuite, on va réappliquer donc, la correction atmosphérique dans Cochise, pour avoir finalement des données euh, IPSIM simulées, telles qu'on pourrait les avoir, que le satellite pourrait les fournir après le pré-traitement. Donc ce qu'on va faire dans cette étude, c'est qu'on va comparer ces trois types de données, donc ISPEX corrigé, donc on a la réflectance niveau avion. On aura la luminance TOA donc, euh, simulée, qui est ce qu'un satellite verrait. On aura la, la réflectance simulée, qui serait ce que le satellite euh, soit les des données qui serait fournie à l'utilisateur après correction. Donc la méthodologie de classification, donc là c'est une méthodologie classique. Donc on part des données vectorielles du basque de forêt, donc des 421 points qu'on a, donc d'une part. D'autre part, on a nos différentes données hyperspectrales, donc IPSPEX et IPSIM simulées. Donc on va regarder les deux facteurs, donc le facteur spatial, les différentes échelles spatiales entre 2 mètres et 30 mètres et pour chacun les domaines spectraux, donc le domaine vénir, le domaine SWIR et le domaine concaténé, vénir-souir, qui prend l'ensemble de, de l'information spectrale. Donc à partir de là, on extrait les signatures spectrales, on fait donc la méthode classique donc, du sous-échantillonnage aléatoire. Donc on va pouvoir prédire, euh, on va pouvoir faire un apprentissage avec des classifieurs qui sont classiquement utilisés dans la littérature donc SVM, random forest et répression logistique régularisée. On va estimer les différents paramètres de ces classifieurs par validation croisée et au final on aura donc finalement, on pourra avoir des critères de précision des classifications donc la précision globale, le kappa et score et on pourra produire des cartes qui seront comparées avec les données disponibles. Les principaux résultats. Donc là je vous ai présenté sur ce graphe la précision globale normalisée donc pour différents classifieurs qui sont classiquement utilisés dans la littérature donc, le SM linéaire, le SM gaussien, la régression logistique et le random forest. En ordonnée, pour chacun des classifieurs, on a la pression globale normalisée, donc entre 0,4 et 1. Et en abscisse, on a les différentes résolutions spatiales. Et les différents codes de couleur correspondent aux différents domaines spectro qu'on a, qu a considérés. Donc, là, si on se place dans le cas TOC avion, c'est la réflectance corrigée. Enfin, c'est la réflectance qu'on obtient en corrigeant la, la luminance. Donc ce dont on se rend compte, c'est que le Random Forest d'une part donc, donne systématiquement les plus mauvais résultats. Donc, Ce qui n'est pas étonnant au vu de, de, du rapport entre le nombre d'échantillons qu'on a, d'individus dans les échantillons par rapport au nombre de paramètres. Donc, euh, <coughs> on va en revanche, on regarde les différents SVM et la régression logistique, Donc, on se rend compte d'une part que le sous seul, seul, le domaine entre 1 micron et 2,5 micron, euh, donne les moins bons résultats que la donnée dans le, dans le, dans le vénir, qui est en rouge, donne de bons résultats déjà mais que si on lui rajoute donc la, la donnée SWIR, donc si on va entre 0,4 et 2,5 microns donc on a d'une part une amélioration, donc c'est pas affiché dans le graphique mais pour une résolution spatiale donnée, par exemple en 12 ou 15 mètres l'amélioration la, de la performance est significative ce dont on se rend compte également, c'est que si on regarde donc pour un, un domaine euh, particulier, que ce soit le venir ou le sourire, en dessous de 8 mètres, les performances sont les moins bonnes, donc 2 mètres et 4 mètres. Entre 8 mètres et 15 mètres, donc on a une sorte de plateau et là, euh, quand on change de résolution spatiale, on n'a pas une amélioration significative. En revanche, dès qu'on arrive à 20 mètres, donc euh, si on regarde les SVM et la régression logistique, on commence à avoir une diminution de la, de la, variabilité, de, de la performance et qui diminue à 30 mètres. Ce qui rejoint les hypothèses qu'on avait formulées au début, c'est-à-dire que si on se place entre, euh, entre l'échelle de l'objet et l'échelle du peuplement, donc on a une diminution de la performance. En revanche, si on se place à l'échelle de l'objet, on a des performances qui sont optimales. Donc là, c'était dans le KTOC Avion. Donc, les résultats sont les mêmes dans le KTOA simulé. Là, on se place dans le cadre d'un capteur satellite hyperspectral. Donc on a les mêmes résultats, donc le random forest donne les moins bons résultats, donc on a toujours le SWIR qui est moins bon que, les, que le VENIR ou le VENIR SWIR, sauf que là on se rend compte qu'à partir de 20 mètres, SWIR, VENIR et VENIR SWIR donc, ont des performances qui sont sensiblement les mêmes. Et enfin si on regarde le cadre TOC simulé, donc la donnée qui serait disponible à l'aide d'un capteur hyperspectral, on a toujours le random forest qui donne les moins bons résultats, donc on a toujours le, le, bon résultat, a toujours la, le SWIR qui a des performances moins intéressantes. Et là on se rend compte qu'en revanche, en ayant le capteur donc la correction simulée, donc entre 2 mètres et 4 mètres, le... la donnée venir Swear augmente sensiblement les performances. En revanche, donc, on retrouve le même plateau donc, entre 8 mètres et 15 mètres, où là les performances ne sont pas significatives, donc en considérant la, la résolution spatiale, mais on a une amélioration des performances en considérant donc, tout le domaine spectral, donc la continuité entre 0,4 et 2,5 et on a de nouveau la baisse de performance à partir de d'un mètre. Donc ça c'est une précision qui donne, une précision globale, donc normalisée, qui ne donne pas d'informations sur les différentes essences qu'on qu a à disposition. C'est ce qui transparaît là dans, dans ce graphique, où j'ai présenté donc, le f-score obtenu pour différents classifieurs. Alors, dans ce graphique, donc, on a comme précédemment les différents classifieurs, donc SVM linéaire, SVM gaussien, régression logistique et random forest. On a les différentes résolutions spatiales, donc que ce soit 2 mètres, 4 mètres, jusqu'à 30 mètres. Et on a donc les différentes classes qui ont été considérées. Donc on a les chênes, les robiniers, d'autres feuillus, donc pour les, pour les feuillus. On a Douglas, Pin Laricio, Pin Maritime, Pin Vémousse et autres résineux pour les résineux. Et on a aussi une information pour chacun des capteurs étudiés. Donc euh, TOC avion, TOA simulé, TOC simulé. Donc là on se rend compte que les mauvais résultats donc, du Random Forest sont expliqués par les très mauvais résultats obtenus par les classes de roger, donc les, les autres feuilles et les autres résineux. Et même au niveau des résineux, donc quelle que soit la résolution spatiale, les résultats sont les moins bons pour le random forest. Quand on regarde pour les, pour les autres classifiants, donc les SVM ou les régressions logistiques, on voit que les, les mauvais résultats à 2 mètres peuvent s'expliquer d'une part par la, la classe de roger, donc c'est les autres feuilles qui ont les moins bons résultats, et les autres résineux, mais aussi par les mauvais résultats obtenus à cause des différents pains. En revanche, donc, dès qu'on continue entre 8 mètres et 20 mètres, donc on a toujours des comportements similaires, Donc les meilleurs résultats sont obtenus pour les robiniers, pour les pains Larissio, et on a les mêmes patins donc, qui s'observent, quels que soient les TSVM, les, les régressions logistiques, et les gammes spatiales, et quels que soient aussi les différents, les différents capteurs étudiés. Donc maintenant si on regarde ce qu'on peut faire donc, en termes de production de cartes. Donc là j'ai pris l'exemple qui donne la, le meilleur score, donc la meilleure précision globale, donc 89%. Donc il s'agit de la régression logistique appliquée, donc appliquée à TOC simulé, donc la donnée qu'on aurait en, en sortie, pour une résolution spatiale de 15 mètres. Donc là on reconnaît bien les différents patterns qui sont à disposition. Donc, euh, Là on trouve bien du chêne, là, on a les robiniers qui sont très bien localisés donc là on va... et on a les différentes classes qui sont localisées. Donc, on va quand même faire un zoom pour comparer par rapport à la donnée de référence. On va regarder cette zone-là. Donc si on regarde par rapport à ce que le plan simple de gestion fournit comme information, donc on se rend compte que dans la fuite résineuse de pain maritime, là, même si elle n'est pas donc, à cause du problème suire on a des pixels qui sont très bien localisés, donc de pain ricio et de Douglas, donc qui correspond à l'information qu qui était fournie Si on regarde un autre type de données, donc la fuite résineuse de Pain-Laricio donc si on zoome, donc là on voit bien qu'on est encore en accord donc on a beaucoup de Pain-Laricio qui est la, la classe dominante dans cette zone là avec les réserves de chaîne ou les pixels qui sont en vert, qui sont très localisés aussi Si on regarde un autre exemple, donc là la ripisylve. Donc on s'attendait à avoir une amélioration des résultats puisqu'on avait terminé l'étude sur le vignard seulement mais là en ajoutant la donnée SWIR Et il n'y a pas de, de distinction, on retrouve bien les classes, euh, on retrouve les mêmes classes que, que dans l'étude précédente. Et si on regarde donc là la fuite résineuse Douglas et donc comme, euh, comme précédemment, donc on voit bien la classe dominante donc de, de Douglas, celles qui sont un peu bleues et avec les réserves de chaînes, donc les localisations d'autres feuilles. Euh, là on a un résultat qui est un peu plus difficile à, à, à, à quantifier, c'est que là on a beaucoup de mélanges donc on a une futée résineuse de, de mélèze avec divers euh, avec, euh, avec réserves de chaînes, Et là il n'y a, a pas d'homogénéité contrairement à ce que la enfin, de localisation homogène de pixels au sein du polygone de, de référence enfin, fourni par de par le plan simple de gestion. Alors en conclusion, donc, quand on a mené l'étude, on, on avait eu un gros problème de pré-traitement, ce que j'essayais de vous montrer au début, c'est-à-dire le recalage des données, qu'on est dans des zones assez accidentées ou avec une topographie beaucoup de crêtes et de vallées, en fait un simple logiciel commercial il ne suffit pas, il faut trouver des, des algorithmes de réajustement pour recaler de manière la plus précise possible. Une autre difficulté c'était les points de référence, donc on a vu qu'on avait à notre disposition donc, environ 500 points de référence, mais dans notre zone d'étude on a une centaine de points qui, ont, qui étaient plus exploitables, et le problème c'est qu'on euh, sait qu'il y, enfin, qu y a des problèmes de corrélation spatiale, mais que nous on euh, ne peut pas le prendre en compte à cause donc, de, de la zone d'intérêt. Mais on a quand même pu mettre en évidence donc, une gamme spatiale optimale pour identifier les différentes essences forestières, entre 10 et 15 mètres, on a l'optimum, alors que la mission prévoyait au début 8 mètres. Donc, pour des considérations de, de conception de, de satellites, c'est un résultat intéressant. Je montré également que considérer pour une résolution spatiale donnée, le, le continuum venir suir entre 0,4 microns et 0,5 microns, améliorer significativement les résultats. Donc, les perspectives euh, maintenant. Donc, il y a pas mal de perspectives. Donc, la. À court terme, c'est de faire un lien entre les cartes de classification, l'entropie spectrale et la topographie, puisqu'il va forcément avoir un lien qui va expliquer donc les, les performances par rapport à la topographie, comment la disposition qu'on va exploiter. À, à moyen terme, à court terme aussi, c'est de la comparaison avec Sentinel-2. Donc là, tous les résultats que j'ai présentés, c'était à une date donnée, donc dans une configuration phénologique donnée, mais avec une richesse hyperspectrale. On va regarder avec Sentinel-2, où là on aura une information phénologique sur plusieurs dates, mais avec une résolution spectrale moins importante. Euh, à moyen terme, donc ça va être de continuer donc, pour les, les spécifications du capteur satellite, c'est-à-dire de regarder l'impact de la résolution spectrale pour une résolution spatiale donnée. Donc là, Tous les résultats qui ont été présentés, c'était une résolution spectrale donnée de 10 nanomètres. Là l'idée, ça va être pour la gamme spatiale retenue, donc entre 10 et 15 mètres, faire varier la bande spectrale pour voir l'impact sur les, les classifications. Et à euh, plus long terme, donc, ce serait de combiner donc hyper spectrale pour s'orienter dans une classification orientée objet, et du coup regarder les performances des classifieurs à 2 mètres et 4 mètres par rapport à la classification orientée des pixels qui prend en compte donc, un pixel qui est de la taille de l'objet. Et enfin ce serait donc d'appliquer toutes ces méthodes à d'autres types de forêts, puisqu'on est dans le cas d'une forêt de, en zone tempérée, en milieu tempéré, et de regarder si les résultats sont robustes pour des forêts de type tropical, comme le Gabon et la Guyane française. Merci pour votre attention.